Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'une partie de votre corps que nous avons tous tendance à négliger et qui pourtant est absolument capitale. Cette partie du corps qui nous relie à la terre, qui fait la jonction entre la terre et le ciel, cette partie qui constitue un capteur absolument capital de la posture, eh bien, il s'agit de votre pied. Votre pied est le seul contact avec le sol. Ce pied qui représente une toute petite surface doit être équilibré de façon à ce que votre corps se tienne parfaitement droit, que votre posture érigée soit la plus correcte possible afin que vos muscles arrière et avant soient équilibrés. Si la position des pieds est imparfaite, incorrecte, vous aurez automatiquement des compensations qui vont s'installer au niveau du corps. Si vous avez un appui trop antérieur, le corps va se pencher en avant et vous aurez des contractures le long de la colonne vertébrale au niveau des points de tension, au niveau des courbures, au niveau des charnières. Au niveau des jambes au niveau surtout lombaire au niveau cervical si vous êtes déséquilibré sur le plan latéral si l'équilibre du pied est incorrect si vous appuyez plus sur un pied que sur un autre vous allez avoir des compensations qui vont s'installer au niveau du genou le genou va se plier vous aurez un flexum au niveau de la hanche au niveau du bassin au niveau de la colonne lombaire dorsale cervicale afin que les yeux soient Horizontaux ainsi que les canaux semi-circulaires de l'oreille, afin que vous ayez un équilibre, imparfait certes, mais un équilibre, disons, acceptable. Mais votre corps ne va pas accepter la situation longtemps. Il va se produire des tensions, des compressions. Si on les laisse s'installer, une usure va s'installer, de l'arthrose, des fibroses musculaires, bref, cet enchaînement pathologique qui va entraîner ce qu'on appelle les maladies dégénératives d'origine mécanique. Alors dans cette petite vidéo, je ne vais pas vous parler de la posture, j'en parle largement dans la plupart de mes formations, formation sur les douleurs, formation sur le mal de dos ou la sciatique, bientôt formation sur l'arthrose cervicale, sa prévention et son traitement. Simplement, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut... Regardez vos pieds avec bienveillance. Vous devez prendre soin de vos pieds. Les pieds sont aussi importants pour votre corps que l'état des pneus pour votre voiture. Vous n'envisagez pas de prendre l'autoroute sans avoir vérifié la pression de vos pneus. Et au niveau de vos pieds, est-ce que vous faites attention aux pressions Non Eh bien, aujourd'hui, je vais vous apprendre en 30 secondes ce que vous devez savoir, vous devez avoir une répartition correcte du poids sur les pieds. Vous avez trois points d'appui au niveau des pieds, le talon, le petit orteil et le gros orteil. Si vous avez trop d'appui en avant et sur le gros orteil, votre pied va se déformer et votre gros orteil va présenter ce qu'on appelle un halux valgus les orteils vont se rétracter. Vous aurez des doigts de pied en marteau. La voûte antérieure va s'affaisser. Alors, que faut-il faire D'abord, il faut surveiller vos pieds. Vous devez les inspecter. Et surtout, il faut consulter un podologue tous les ans, tous les deux ans ou tous les trois ans, selon votre état. Et si vous avez un affaissement, important des pieds, vous devez en permanence porter des semelles proprioceptives. Alors qu'est-ce que c'est qu'une semelle proprioceptive C'est une semelle qui va vous changer vos appuis pour que vous puissiez corriger l'ensemble de la posture. Alors je vous montre maintenant, alors voilà un pied, vous avez les trois appuis, talon, petit orteil, gros orteil. Si vous avez trop d'appui sur le gros orteil, celui-ci va se déformer en allus valus. Si vous avez un mauvais appui sur les orteils, ils vont se mettre en griffes. Si vous avez un pied plat, l'arche antérieure va s'affaisser et le pied va se mettre dans cette position. D'accord Si vous avez le pied creux, c'est le contraire. Dans tous les cas, il faut non seulement faire une semelle, mais également rééduquer votre proprioceptivité et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que je fais un bilan que je mets au point un programme pour un de mes patients je lui apprends à travailler la proprioceptivité de ses pieds de ses chevilles de ses genoux tout simplement par un exercice qu'on appelle l'exercice unipodal c'est à dire se mettre sur un pied genou tendu et tenir l'équilibre le plus longtemps possible, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Alors la dernière chose que je voulais vous dire, c'est au niveau des semelles. L'important, c'est de soutenir la voûte antérieure pour ramener le poids sur l'arrière du pied. La plupart du temps, dans 75% des cas, le poids est trop sur l'avant, écrase la voûte antérieure, le pied se renverse, vous avez le halus du halus qui apparaît. Alors que faut-il faire Certains mettent une barre rétro-métatarsienne, c'est-à-dire ici. Eh bien non, ce qu'il faut faire, c'est mettre qu'on appel une lentille rétro-capitale pour modeler la voûte intérieure. Voilà. Vous modeler la voûte intérieure. Alors, vous voyez, une voûte affaissée, c'est ça. Une voûte redressée, c'est ça. Vous voyez, vous appuyez ici, et vous avez, voilà, le, le pied qui se refait. Voilà, comme ceci. Voilà, j'espère que ces explications euh, vous ont permis de prendre conscience de l'importance de votre pied. Si vous avez une déformation, alors ne restez pas à attendre que ça s'arrange. Ça ne s'arrange jamais, ça ne peut que s'aggraver. Et n'attendez pas d'avoir une usure complète au niveau des articulations, des cartilages pour agir. Il faut agir maintenant. Donc prenez rendez-vous chez votre podologue. Si vous avez des problèmes posturaux, d'abord, commencez par l'ostéopathe posturologue qui va vous faire un bilan complet et qui vous dira ce qu'il faut faire au niveau de vos pieds et du reste. Hein, car dans le programme, le pied, c'est une des parties de l'ensemble. Donc, je rappelle, capteurs principaux pieds-œil, capteurs secondaire de la posture, la base sous-occipitale, les oreilles, la colonne vertébrale, les articulations... Et cette petite vidéo flash c'était pour vous dire occupez vous de vos pieds n'oubliez pas cette maxime pour vivre vieux et en bon état il faut conserver bon pied bon oeil voilà c'est tout pour aujourd'hui si cette petite vidéo vous a plu ben merci de cliquer sur j'aime euh, abonnez vous si ce n'est déjà fait et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo